Bonjour l'Obsider, je suis Victorien Erussard, je suis fondateur et capitaine d'Energie Observer. Le but d'Energie de, Observer, c'est de tester un système énergétique décarboné, donc basé sur la mixité énergétique, plusieurs sources d'énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques, on a en tout 170 carrés. On a aussi l'éolien à travers ses propulseurs Ocean Wings, et bientôt, on fera de l'hydroélectricité. On a des batteries qui stockent notre énergie à court terme et l'hydrogène qui stocke notre énergie à long terme. Dès lors qu'on est en excédent, on valorise ce surplus d'énergie en produisant de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Lorsqu'il n'y a plus de vent, plus de soleil, lorsqu'il fait nuit, on transforme cette énergie hydrogène en électricité et en chaleur. Là, c'est la pile à combustible. C'est celle qui restitue l'énergie hydrogène en électricité et en chaleur. Et là-bas, on a notre électrolyseur. C'est l'inverse de la pile à combustible. C'est pour fabriquer l'hydrogène à partir de l'eau. Alors, je vous ai expliqué qu'il y avait deux formes de stockage. D'un côté, on a les batteries et de l'autre côté, on a l'hydrogène. Si le bateau était uniquement équipé de batteries, on serait extrêmement lourd. Ce n'est pas forcément la bonne solution. D'où l'idée de l'associer avec l'hydrogène qu'on trouve partout. On fonce tête baissée euh, vers un avenir incertain et j'ai décidé de me bouger avec notre équipe et d'essayer d'accélérer cette transition énergétique et écologique. Le challenge, c'est de tester ces, ces systèmes dans des conditions différentes, rendre le bateau encore plus performant avant euh, un grand challenge l'année prochaine, celui de traverser l'Atlantique et le Pacifique.